Nous pour accueillir l'homme de Dieu. Nous sommes pour accueillir l'homme de Dieu. Nous méritons double honneur, comme dit la parole de Dieu. Quand j'appelle notre pasteur, nous la gloire Amen. Alléluia. Est-ce que tu es content d'être là? cet après-midi? Est-ce que tu es content? Ok, regarde celui qui est à côté de toi, dis-lui, bienvenue dans la maison de Dieu. Vous êtes vraiment mes disciples. Parole du Seigneur. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Parole du Seigneur. Amen. Colossiens, chapitre 2, verset 14. Colossiens 2. Défait, vous, frères et sœurs. Colossiens, Colossiens, Colossiens, Colossiens. Colossiens D, verset 14. Colossiens D, 14. Il a effacé l'acte rédigé contre nous, qui nous condamnait par ses prescriptions, et il a annulé. Alléluia à la croix. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux prendre des places? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu es content d'être là cet après-midi? Amen. Amen. On a passé à peu près quatre semaines. Et nous avons parlé sur la Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni sur cet enseignement? Amen. Amen. Amen. Oui. J'ai besoin d'aider deux ou trois personnes qui peuvent dire ce que Dieu a fait dans leur vie par rapport à cet enseignement avant que j'avance sur ça. Amen. Courage en prévenant, très bien. Amen. Amen. Amen. Et moi j'ai une témoignage par rapport à le message. C'était premier au deuxième dimanche, si je ne prends pas. Là où le pasteur avait parlé, si est le pardon. Ça fait quelques mois, J'ai parlé plus avec ma maman, mais j'avais pas de problème avec elle. Parce qu'à des fois, je lui envoie l'argent pour faire les commerces ou quelque chose. Elle mange ça, il ne fait rien. Quand je demande à mon petit frère, « Maman, il fait quoi ?»« Oh, il vend les braises ou les maca. Je dis, « Mais pourquoi il fait ça ?» À des fois, je dis, « Oh, il vend les, les pâtes. »« Il vend des choses que moi, je ne supporte pas. » Je dis, « Mais pourquoi tu fais ça Tu veux vendre quoi alors ?»« Oh non, moi, je vais faire une table pour vendre des haricots, des riz. »« Ça coûte combien ?»« Oh, 300. » Dit, j'ai pas l'argent, mais je vais faire un effort pour t'envoyer ça. Je l'envoie l'argent. Après quelques jours, je demande Tu les vends Oh, elle vend. Un jour, j'ai pris le téléphone, je l'ai appelé, j'ai dit que non, ta grande sœur, elle a pas les enfants en Europe. Mais elle déclare pas, elle mange, elle débrie. Mais quoi, pourquoi tu n'arrives pas à travailler Aussi longtemps que tu prends l'argent, je t'envoie l'argent. Comme je l'avais donné cet exemple-là, or, oh, il était énervé. Moi, je savais pas. Quand on a fait quelques mois, je parle, je parle avec mon petit frère, je lui demande, la maman elle est bien, oh elle va bien. Moi, je dis, mais pourquoi elle ne m'appelle plus Oh je ne sais pas, mais elle va bien. Et un jour, je lui ai dit à mon petit frère, passe le téléphone à maman. Je lui ai dit, mais pourquoi tu ne m'appelles pas Il m'a dit, non je très bien, et vous là-bas Moi aussi, je lui ai dit, non, non, on est très bien. Oh non, je suis pas, moi je ne suis pas content, parce que pourquoi, toi tu me dis que ma sœur elle ne fait rien il n'y a pas des enfants en Europe, mais ils mangent. Mais moi, j'ai une fille en Europe. Je ne débrouille pas, je fais des choses comme si j'ai fait ça consciemment. Là, j'étais nerveux contre toi. On est, euh, je suis regardé à Elle m'a regardé, elle m'a dit que non, c'est ça, des paroles la aussi, c'est ça. C'est ma femme. femme. C est c est ma femme, femme, femme elle la elle la dit, m'a femme, elle dit que non, tu vois les, les messages que le pasteur a dit aujourd'hui Je lui ai dit, mais c'est pour ça que tu étais nerveux en fait contre moi. « Oh, mais oui, pourquoi tu me disais ?» Moi, je lui dis, Non, maman, excusez-moi. Mais toi aussi, tu dois faire un effort pour commencer à faire quelque chose. Parce que moi, je ne ramasse pas l'argent. Les façons que moi, j'ai fait pour prendre l'argent, c'est difficile. Donc, quand je te donne quelque chose, il faut faire aussi un effort. J'avais parlé ça pour que je te mais c'était aussi des façons de te faire réveiller un peu. Mais excusez-moi, je ne dois plus parler comme ça. Tu es ma mère, je n'ai pas d'autre maman il n'y a que toi Mais je t'aime beaucoup je veux que quand je te donne l'argent fais quelque chose que je te demande c'est pour ton bien elle m'a dit oui j'accepte mon fils je te pardonne et là c'était à cause des messages et là je vais encourager quelqu'un aussi au milieu de nous si tu as un problème avec quelqu'un ou ta maman ou ton père ou ton frère il faut avoir l'actif de pardonner c'est très important de garder un dans nos cœurs c'est de fermer nos portes c'est à dire il faut avoir l'amour, parce que l'amour c'est Christ amen en nous. Amen. Viens, frère, euh, Christ. Est-ce que tu peux l'encourager? Il faut que j'ai souvent papa pour, euh, pour le témoignage. Ça ira. Allez-y, Amen Église. C'était euh, pour euh, le pardon. En fait, euh, j'avais euh, un problème de pardon j'avais un peu du mal à pardonner ce qui, qui s'était passé, ce qui s'était passé à, à mon entourage et puis à d'autres choses que je, qui sont un peu plus personnelles. Donc grâce à ces messages' j'ai vraiment compris beaucoup de choses et Dieu m'a libéré de, de ces problèmes. J'ai compris que euh, pardonner les autres, c'est libérer de la place pour euh, sa bénédiction. Donc ah oui. euh, du coup, depuis cela, j'ai mis ça en, place, en, en pratique. Bien qu'au début, c'était un peu dur, mais l'Esprit de Dieu continue à m'aider pour, pour arriver. Amen. Donc, Père, acclamez pour la gloire de Dieu, Nous acclamons pour la gloire de Dieu, Moi, je vais glorifier Dieu. il m'a protégé pendant ces quatre dimanches. Et dernier dimanche. C'est pour ça que j'ai glorifié Dieu. Deuxième témoignage, c'est le commissaire en et je vais dire la deuxième chose. J'ai eu le foyer. Dans la prière qu que nous faisons ici, ce n'était pas par, euh, par ma foi, c'est par la grâce de Dieu. C'est pour ça que j'ai béni Dieu. On acclame pour la gloire de Dieu. Elle a glorifié Dieu pour tout ce que Témoignage aussi, une reconnaissance devant Dieu. De reconnaître ce que Dieu fait devant tout le monde, c'est quelque chose qui est très puissant. Tu témoins devant le monde, devant Dieu et devant les diables. Que mon Dieu a fait quelque chose Est-ce qu'on peut recevoir une autre personne Aba, papa, muli mo Ezo ganga, kuluka yo kuluka yo e. kotambu nanayo, usamu te mananga. Kulana yo e, mbateu. Come on, baby, I'll go to Papa, au Dieu qui avait mis leur foi en lui. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Dans d'autres versions, ils disent aux Juifs qui ont crié à Jésus. C'est-à-dire qui ont accepté la parole de Jésus. Vous savez, pendant quelques dimanches, on a parlé des choses qui étaient un peu terribles. Et il y a d'autres choses, ce sont des choses qui se passent vraiment dans nos vies. Ce sont des choses qui se passent dans nos familles. Mais peut-être ta question était, comment je peux sortir dans toutes ces choses? Vous savez, Dieu ne nous révèle pas des choses pour rester à l'intérieur de ces choses. Mais Dieu nous donne des connaissances de ces choses pour que nous puissions sortir dans ces choses. Et il y a quelqu'un qui peut dire amen. amen. Écoutez, la pensée de Dieu... C'est de nous voir progresser chaque jour. Dieu a besoin que chacun de nous puisse s'épanouir et dans tous les domaines. Dans ma version, ils ont dit ceci. Ils ont mis leur foi en Christ et Jésus. Et Jésus dira, si vous démérez à ma parole. Écoutez. La première chose, un enfant de Dieu, il doit savoir. Tu dois prendre au sérieux la parole de Dieu que Dieu est en train d'écouter chaque jour dans ses livres. La parole de Dieu a le pouvoir de libérer une personne qui est sous la puissance du diable. La parole de Dieu a la puissance ou à le pouvoir de pouvoir changer ton cœur. Pourquoi Parce que plusieurs personnes, même si en venant à l'église, ils sont encore incrédits. C'est-à-dire, bien qu'ils écoutent la parole de Dieu, mais la parole de Dieu n'a pas encore pris réellement la place dans leur cœur. Mais lorsque tu écoutes parler de d'âme. j'avais dit juste la d'âme c'est juste un entretien. Un entretien où nous pouvons découvrir où se trouvent les problèmes. Mais lorsque cette personne va trouver les problèmes qui existent dans ta vie, la première des choses, il faut accepter la parole de Dieu dans ta vie. Lorsque tu acceptes la parole de Dieu dans ta vie et que la parole de Dieu reste dans ta vie, c'est la parole de Dieu maintenant qui va commencer à briser les choses en toi. Si tu démarres dans ma parole, Jésus dira Vous connaîtrez la vérité. Cette vérité-là, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est lui-même Jésus. Toute personne qui accepte la parole de Dieu en lui, dans sa vie, cette personne ne peut pas rester condamnée dans sa vie. Vous avez écouté la parole de Dieu dans le livre de Jérémie, dans le livre d'Ézéchiel, où la Bible nous dit que les parents ont péché Maintenant, c'est le fils qui vont prendre les conséquences. Mais quels sont ces fils-là? Ce sont les fils qui n'ont pas accepté la parole de Dieu. Ce sont les fils qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Ce sont les fils qui ne mettent pas la parole de Dieu en pratique dans leur vie. Mais si tu acceptes que la parole de Dieu est en toi Et que la parole de Dieu marche avec toi Dieu, au travers de la parole Te délivrera de tous ces problèmes Amen. Il y a quelqu'un qui peut dire Amen, Amen. J'avais dit ceci Venir à l'église c'est bien Travailler pour le Seigneur c'est bien Faire tout ce que tu peux faire pour le Seigneur, c'est bien. D'ailleurs, je peux te dire, il y a des personnes qui travaillent pour le Seigneur, mais pas avec le Seigneur. Cela veut dire, je prêche pour Dieu, mais Dieu n'est pas avec moi. Je chante pour Dieu, mais Dieu n'est pas avec moi. Je fais n'importe quel service pour Dieu, mais nous devons servir Dieu, et avec Dieu lui-même Voilà pourquoi il dira Nous sommes des ouvriers avec lui Parce que c'est lui qui nous appelle Et c'est lui qui nous établit pour pouvoir les servir Et quand nous venons à l'église Nous venons pas seulement à l'église Mais nous devons venir à l'église Et nous devons accepter la parole Qui est prêchée pour Dieu dans l'église mais lorsque nos vies est loin de la parole de Dieu, lorsque nos cœurs sont loin de la parole de Dieu, bien que je peux, pas, je peux passer par le Tire d'âme, sans pourtant accepter cette parole, ma vie restera la même et je continuerai toujours à vivre des conséquences et être dès ma famille, dès ma vie passée et de plusieurs choses qui sont passées dans mon parcours. Ces gens, la Bible nous dit, ils avaient accepté la parole de Jésus. Ils avaient mis leur foi en Jésus. Et Jésus leur dira, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Une personne qui est sous la malédiction, une personne qui est sous la puissance du péché, une personne qui est sous les blocages, une personne qui est sous les choses de ce monde. La première des choses que cette personne doit faire, il doit prendre d'abord la décision d'abandonner sa vie en Christ ou d'accepter la parole de Christ en lui. La Bible ne dit pas seulement que vous devez prendre ma parole, mais ma parole devait démêler. De Démérer cela veut dire je veux marcher avec cette parole. Je vais dormir avec cette parole. Partout où moi je serai, je serai avec eh, cette parole. Tu ne peux pas être avec la parole de Dieu seulement dans l'église. Tu ne peux pas être avec la parole de Dieu. Seulement quand on a des réunions à l'église. Mais tu dois vivre selon cette parole. Cette parole doit être vie en toi. Et toi, tu dois avoir la vie de cette parole. C'est par là que ta vie sera complètement libre. Amen. Écoutez, je vais te dire une chose. Dans nos vies, il y a plusieurs domaines qui demandent la délivrance. Tu verras, il y a certains domaines dans ta vie, ça marche bien. Il y a d'autres domaines qui ne marchent pas bien. Mais Dieu demande de la libération où il a dit, vous, vous rendrez libre cette parole parce que la parole de Dieu a aussi la puissance de laver tout ton corps pour que tu sois réellement hein, libre. Amen. Écoutez, on n'a pas encore parlé sur le tabernacle ici. Sur les tabernacle, il y avait trois parties. Et dans ces trois parties, il y avait une partie qui avait le cuve des reins. Et dans ces cuve des là il y avait de l'eau. Les souverains, les sacrificateurs plutôt, avant qu'ils puissent faire quelque chose, ils devaient laver leurs mains en regardant dans le cube des reins. s'il aussi la parole de Dieu. La parole de Dieu nous purifie. La parole de Dieu nous rend pire. La parole de Dieu nous rend aussi libres. Voilà pourquoi la Bible dira dans le livre des 1, Jean chapitre 1, 1 à 3, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et toutes les choses qui existent, est créé par elle, est créé par la parole. Rien dans ce monde qui existe n'est pas créé sur la parole. Dieu a créé toute chose par sa parole. Tu veux vivre comme une personne libre. Tu dois accepter la parole et la parole de Dieu doit démarrer en toi. Vous savez ce qui est triste aujourd'hui nous sommes les chrétiens, mais des fois nous sommes incrédits dans la parole que nous écoutons. Vous savez, ça passait des époques où, lorsque les gens écoutaient la parole de Dieu, vous voyez, les gens sont touchés et les gens plairaient face à la parole de Dieu. Mais au jour d'aujourd'hui, les gens s'opposent se, se contre la parole de Dieu. La parole de Dieu, frères et sœurs, nous devons ouvrir nos cœurs et que ces paroles puissent prendre la place à nous. La parole de Dieu nous communique l'amour. La parole de Dieu nous communique la paix. La parole de Dieu nous communique la douceur. La parole de Dieu nous communique l'humilité. Lorsque la parole de Dieu est en toi, tu vivras aussi selon le fruit de l'Esprit. Pourquoi? Parce que cette parole est en toi. La colère ne prend pas place en toi. Le péché ne prendra pas place en toi. Vous savez, il y a des moments où le péché domine en nous. C'est juste parce que nous ne laissons pas place à la parole de Dieu. Vous verrez si vous lisez au verset 33, 32, 33, 34, 35. Lorsque Jésus leur dira, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ils ont dit, nous, nous sommes les fils d'Abraham. On n'a jamais été des esclaves. Mais Jésus leur dira, tant que vous péchez, vous êtes des esclaves hein, du péché. Quand nous sommes dominés sous la puissance du péché, nous sommes encore des esclaves. Il y a une grande différence. Une personne qui pèche ou qui a péché ou une personne qui vit dans le péché. La personne qui vit dans le péché. Cela veut dire bien que tu sais ce que je fais, c'est un péché. Tu continues à le faire et librement, tu es une personne qui est sous la puissance du péché. Mais lorsque tu acceptes la parole, tu verras la domination ou les coutumes de, de ta famille ne prendra pas place sur toi. Les problèmes sexuels ne prendront pas place sur toi. cité si ici, lorsque tu acceptes la parole, tu dénonces toutes ces choses-là, tu verras que ta vie, ta vie changera. Parce que c'est juste la parole qui peut te communiquer une chose. Écoutez ce que Colossien a dit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous révéler ces versets il y a un lui c'est il a effacé l'acte il y a quelqu'un qui a lui c'est bon verset 14 il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamner Attends. il a effacé l'acte où l'ordonnance dont nous condamner Écoutez, il y a des personnes qui sont condamnées à cause de leurs actes passés. Ils sont dans les listes de la condamnation. Il y a des actes qui ont été mis en place à cause de ta condamnation. Il y a un groupe de personnes qui étaient assis en disant que cette personne, il fait tout faire dans sa vie mais il ne progressera jamais. Tu sais pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, il y a eu une réunion. Écoutez, tout ce que ça se passe, tu n'as pas connaissance à cela. Job était là-bas. Il ne savait rien. Mais la Bible nous dit il y a eu une conversation entre les diables, entre Satan et Dieu. Ils ont commencé à parler, mais Job n'était pas au courant. Il parlait de qui Il parlait de la vie de Job. L'autre, il est en train de défendre Job comme une bonne personne. L'autre, il est en train de condamner Job. Il est en train d'acquiser Job. Ça arrive un moment... Les sorciers parlent de ton nom, mais toi tu n'es pas au courant. Ça arrive un moment, les occultistes parlent de ton nom, mais toi tu n'es pas au courant. Écoutez, la seule chose que pouvait te sauver, c'est lorsque la parole de Dieu démerde en toi. J'ai eu la grâce. Des marchés avec un magicien, un magicien qu'on appelait l'Isoumi. Il était très connu à Kinshasa. On faisait des délivrances et nous, on était des intercesseurs. Des délivrances, des délivrances, et nous, on était là. Je me souviens, on était dans dans, dans, dans les marchés des Kauka. On a encerclé le les, les, les, les, les marché des Kauka. Et lui donner des témoignages, on voyait comment les gens sautaient lorsqu'ils donnaient ces témoignages. Et c'était des témoignages terribles. Nous sommes allés dans une maison où il y avait une jeune fille qui était dominée par l'esprit des serpents. On a commencé à prier la jeune fille et tombée par terre. Il commence à ramper pas différemment des serpents. Et dans son témoignage, il disait qu'il y a des personnes qui sont condamnées dans le monde spirituel. Il y a des déclarations qui sont faites. Même ton père, peut-être qu'il n'est pas au courant de ça. Mais avant lui, il y a des personnes qui ont déjà signé des décrets, qui ont déjà signé des ordonnances. Dans cette famille, vous allez vivre les mêmes maladies, les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Voilà pourquoi tu peux remarquer, dans ta famille, pouvait avoir des 3, 4, 5 personnes, ils ont les mêmes problèmes. C'est déjà un acte, un décret, une ordonnance qui a été déjà signé Mais la Bible nous dit maintenant dans le livre des Colossiens, Jésus, il l'a effacé. mais là que l'ordonnance qui nous condamnait, voilà l'avantage d'accepter la parole de Dieu en nous. Lorsque la parole de Dieu habite en toi, Jésus en toi, toutes ces ordonnances, ça sera effacé. Maintenant, c'est la question que toi, tu dois te poser au jour d'aujourd'hui. Je suis à l'église. Je suis serviteur de Dieu. Je prie, je chante, je prêche. Je fais tout pour Dieu. Mais pourquoi toutes ces choses demeurent à moi? Tu dis Amen, j'avance. Frère, ce sont des choses Que tu dois examiner en toi Je vous avais dit une chose Il y a des alliances qui se font Une alliance peut se faire dans des paroles mm -hmm. Tu dis la chose à quelqu'un quelqu Quelqu'un aussi te répond la chose Mais l'alliance le plus dangereux C'est l'alliance du son Quand tu es né dans une famille Qui est dominée par des coutumes par des problèmes et des liens frères et sœurs, tu dois être surier dans les choses de Dieu pour être libre. frères et sœurs, tu dois démarrer dans la parole de Dieu et donner ta vie totalement en Christ pour vivre la délivrance Amen. écoutez, tu peux connaître les choses qui se passent dans ta famille mais aussi longtemps que tu n'es pas encore surier ou suriez avec Christ tu ne verras pas la mère de Dieu dans ta vie. Je vous avais donné un témoignage. J'ai connu une famille. Tout le monde meurt dans une maladie de sida. Dans mes yeux, je vis l'une des personnes de cette famille c'était un homme. Il vivait avec une femme dans la même maison. Il s'était marié femme, bien qu'ils ne s'étaient pas mariés, ils faisaient tout comme un couple. Mais l'homme avait SIDA, mais la femme n'a jamais eu cette maladie. L'homme est décédé dans le maladie de SIDA, cette femme n'a jamais eu cette maladie. Vous savez pourquoi Parce que c'est une ordonnance qui a été déjà écrite dans cette famille vous tous, vous allez commencer à mourir dans le maladie de SIDA mystérieux. Mais pour être délivré de cela, même si toute ta famille, ils ont ces mêmes problèmes, mais toi, tu seras écarté parce que tu as une alliance avec Christ. Amen. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, il a effacé les actes et l'ordre. qui était avant que nous puissions donner notre vie en Christ les choses qui étaient avant avant que la parole de Dieu demeure à nous Jésus lorsqu'il va venir dans ta vie il va effacer tout cela Amen. continue Papa Claude et qui subsistait contre nous et qui subsistait ce qui demeurait, ce qui a fait longtemps déjà allez-y et il a détruit en les clouant à la croix. Parole Seigneur Dans d'autres versions, ils ont dit il a dépouillé. Cela veut dire à mot lorsqu'il était monté sur la croix, il n'a pas seulement donné le pardon aux chrétiens, mais il a aussi donné la délivrance totale. Amen. Tu ne peux pas vivre sous la malédiction lorsque ta vie est donnée en Christ Jésus. Nous vivons dans la malédiction parce qu'au bout des moments, nos vies chrétiennes ne sont pas sérieuses avec Jésus. Nous venons à l'église, mais une partie nous sommes chrétiens, une partie nous sommes païens. Nous venons à l'église, une partie nous sommes enfants de Dieu et une partie nous ne sommes pas enfants de Dieu. Et Dieu n'accepte jamais des personnes qui sont ni froides ni chaudes, mais des personnes qui sont tièdes. Voilà pourquoi même en étant chrétien, tu peux commencer à vivre les choses, la même chose que ton père, que ton frère, que ta soeur ici. Il faut dans ta famille, ils arrivent à dire, toutes ces choses passent dans la famille. Mais elle, mais lui, ces choses n'arrivent jamais à lui. Pourquoi lui, il est différent de nous? Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Écoutez, l'objectif de ce message, c'est pour que les choses changent en toi. Ce n'est pas pour te pointer les doigts. Ce n'est pas pour que tu, tu, tu, tu, tu dises que non, mais quel est ce message? Mais c'est pour que tu puisses prendre conscience, tu examines très bien ta vie et que Jésus puisse prendre la totalité de la place en toi écoutez si il n'y a rien du diable dans ta vie il n'a droit de te réclamer aussi rien. si le diable ne trouve rien qui est en lui dans ta vie il n'a pas le droit de te réclamer quelque chose mais si le diable il trouve quelque chose dans ta vie qui est en train il va sûrement te réclamer quelque chose. Et lorsque le diable te réclame quelque chose, il ne va pas faire ça dans les aventures. Peut-être c'est toi qui vas prier dans les aventures. Lorsqu'on dit prie, toi tu pries comme si quelqu'un ne veut pas. Lorsqu'on te dit viens dans la présence des dieux, tu viens comme si quelqu'un ne veut pas. Le diable, lorsqu'il décide de faire quelque chose, il le fait avec décision et avec précision. Il a effacé l'acte et l'ordonnance qui nous condamnait. Cela veut dire tu ne peux pas vivre la même chose qu'il t'a famille. Tu ne peux pas vivre la même chose que tu vivais avant lorsque tu as donné ta vie en Christ. Tu dois toi-même d'abord commencer à vivre la différence dans ta vie de tout ce qui se passe dans ta vie oui. tu dois le remarquer toi-même mais si tu continues à vivre dans la même chose c'est aujourd'hui dans cette conclusion tu dois prendre conscience en disant que il faut que je change ma façon de chercher Dieu oui. Dieu est au-dessus de la malédiction. Amen. Dieu est au-dessus de la puissance de la coutume de votre famille. Amen. Dieu est au-dessus des blocages, des maris, des femmes de nuit, Amen. ou de la puissance des masturbations, ou de la puissance de satanique qui est dominée en toi. Mais le problème, c'est quoi Il faut que ton cœur soit librement. Ouvert. Lui, lorsqu'il va venir démarrer en toi, toutes ces choses vont tomber par elles-mêmes. Moi, au jour d'aujourd'hui, je ne vais pas aller plus loin. Mais je vais conclure en disant ceci. Esaïe a prophétisé sur la venue de Jésus. Dans les livres d'Esaïe, chapitre 61 1. L'objectif de Jésus était pour libérer ceux qui sont sous la prise des diables, ceux qui sont dans la captivité, il était pour ouvrir les yeux des personnes qui ne voyaient pas. Et il a dit à la fin, pour annoncer une année de grâce, une année de grâce, c'est-à-dire, ça ne sera pas par ta force. Tu ne vas pas produire de force. Tu ne vas pas faire des efforts. Mais en année de grâce. Est-ce que tu peux changer la façon de faire des choses? Tu peux changer la façon de voir des choses. Et que tu dises à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à vivre une année de grâce que Jésus a prononcé que Jésus à prophétiser Jésus, a déclaré dans ma vie. Une année où je vais voir des choses changer. Une année où je vais voir des choses aller de l'avant. Une année où je vais voir des choses prospérer. Il faut qu'aujourd'hui, tu prends la décision en disant que je ne vais plus vivre ce que je vis dans ma vie. Il faut que toutes les choses changent. Ça ne peut dire ça à ta place parce que à part Dieu c'est toi-même qui connais très bien ta situation peut-être qu'il y a des choses que tu dis aux gens il y a des choses que tu n'as jamais dit mais c'est maintenant à toi de prendre une décision j'avais souligné à dire une chose il y a des choses que tu auras besoin de parler pour ta délivrance. Amen. Il y a des choses que tu auras besoin d'avoir une force spirituelle extérieure pour que tu sois libre. Et ces choses-là ne laissent pas ça dans ta vie. Amen. Écoutez, 2022, tu peux dire que je veux que 2022 soit une année que je n'ai jamais vue dans ma vie. Amen. Que je puisse vivre une année très différente dans tous les domaines de ma vie. Amen. La décision viendra à toi-même. Mais il faut que tu commences aujourd'hui. Jésus, je te donne toute ma vie. Que ta parole est demeure à moi. Il a effacé. les ordonnances, l'acte qui nous condamne. Du moment où Jésus est monté sur la croix, les malédictions ne peuvent pas avoir l'impact dans ta vie si tu as donné réellement ta vie à Jésus. Du moment où Jésus est sur la croix, rien ne peut résister dans ta vie. Il y a des problèmes qui sont devenus les problèmes de fer dans ta vie, cela veut dire, sont devenus des choses normales. Tu vis avec ça. Tu marches avec ça. Tu dors avec ça. Tu commences à voir ça comme c'est quelque chose normal. En réalité, ce n'est pas une chose qui est normale dans ta vie. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prendre une décision aujourd'hui. En disant que, que la parole de Dieu habite en moi, je vais vivre le miracle de Jésus. Je vais vivre la puissance de la foi. Écoutez, Apôtre Paul a dit une chose que j'aime beaucoup dire. Il a dit si Jésus n'était pas ressuscité, notre foi aurait été en vain. Mais comme Jésus n'est pas resté dans le tombeau, Jésus était ressuscité, nous sommes des victorieux. Donc, victorier lorsque sa parole est démarre hein, en toi. C'est ça le message que j'avais apporté aujourd'hui. Écoutez, j'aime pas parler du diable qui fait ceci, qui fait cela. Tu peux savoir cela. Mais ce que tu dois savoir plus, c'est ce que Jésus peut faire dans ta vie. Le fait d'accepter cette parole, il y a d'autres choses qui vont te quitter sans pour toi te rendre compte que finalement j'étais en ça. Parce que la parole de Dieu lorsqu'il va entrer en toi, l'objectif c'est de te rendre complètement hein, libre. Amen. Que tu sois la quête, que tu sois plutôt la tête et non la quête. Que Dieu t'amène encore plus haut et non en bas. Amen. Mais acceptons et donnons la place à cette parole. La croix, c'est la victoire pour nous. Amen. Le sang de Jésus crie pour celles ou pour ceux qui ont accepté la parole de Jésus. Écoutez, je vais te dire une chose. Ton nom ne peut pas continuer à être cité parmi les sorciers. Il faut que les sorciers comprennent que lorsqu'ils vont prononcer ton nom, ils vont être dispersés. Il faut que les sorciers puissent prendre connaissance que non, nous pouvons citer tous les noms de sa famille, mais lorsqu'on va citer son nom, on aura des problèmes. Et ils vont commencer à éviter de faire des réunions dans ton nom. Quelle est la chose qui va pousser les sorciers, les occultistes, de ne plus citer ton nom? C'est lorsque la parole de Dieu habite en toi. Lorsque la parole de Dieu est en toi, c'est Jésus qui est en toi. Jean chapitre 4, verset 4. Un Jean 4, 4, petit enfant, vous êtes de Dieu. Car ce qui est en vous est plus fort que ce qui est dans, dans, le, monde. dans le monde. Il faut que tu arrives dans une dimension, lorsque tu te rencontres avec tes ennemis, même si tu ne sais pas que ce sont tes ennemis, ils baissent la tête, ils n'arrivent pas à te regarder. Lorsque tu te à Jésus en toi. Mais lorsque les sorciers te fixent les désirs, ils te regardent très bien. Ils sont en train de te baisser. Ils disent qu'il n'est pas lourd. On peut faire tout ce que nous voulons dans sa vie. Là, c'est par là que tu es dans les dangers. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les fils de Dieu. Nous devons les savoir nous avons le pouvoir de Dieu la Bible dit ceci quand Dieu ordonne que tu sois puissant ça c'est un ordre Dieu a ordonné que tu sois puissant cela veut dire rien de ce monde ne peut résister devant toi non parce que toi tu es n'importe qui mais parce que celui qui est en toi est plus puissant que ce qui est dans ce monde. Amen. Écoutez, si tu peux accepter qu'au jour d'aujourd'hui, la parole de Dieu puisse prendre les choses en toi Amen. et la parole de Dieu domine en toi, je vais te dire une chose avant que je termine. C'est vrai, ce n'est pas facile mais c'est possible que tu puisses vivre dans la parole de Dieu Amen. si la Bible dit efforcez-vous cela veut dire que tu dois faire les efforts et si la Bible dit persévérez parce que il y aura des moments de tribulation il y aura des moments où tu peux être blessé il y aura des moments où tu peux être découragé. Mais prends courage et reste attaché avec ce Dieu-là. Je veux qu'une personne me dise dans sa prière aux choses aujourd'hui que les ténèbres ne peuvent pas continuer à régner dans ma vie. Amen. Que les ténèbres ne peuvent pas continuer à dominer dans ma vie. Jésus, je, je décide Je décide de te laisser la place Il est une grande place dans ma vie Afin que je sois dirigé Marcher avec toi Est-ce que tu peux incliner ta tête? Natiqui Omo inanga nyo sao e painayo sa be langa <laughs> sa le langa o ma Oh, il est mon sauveur Avancer, ceux qui vont passer, avancer Jésus m'échange Oh, chantons, Alléluia Oh, Alléluia I'm ben. avoir, prend des grâces, il est rempli et les leur donnant en disant, c'est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi, nous pouvons manger le pain au nom de Jésus.